bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ce sera un, un make-up. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est euh, le fait de se maquiller euh, tout en parlant mon instagram va s'afficher juste en bas et euh, mon snapchat aussi donc n'hésitez pas euh, à commenter et à me dire ce que vous en pensez euh, de ce maquillage et aussi euh, des sujets que j'ai abordés. Euh, si vous êtes d'accord avec moi ou pas donc euh, voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve juste après euh, coucou je vous préviens déjà que cette vidéo elle va durer une trentaine de minutes je crois et donc euh, prenez quelque chose à boire, à manger et prenez surtout votre temps pour la regarder voilà je vous souhaite un bon visionnage, bisous D'abord je vais commencer par hydrater mon visage avec euh, ça je mets juste une petite euh, quantité et je mets ça j'ai déjà essayé de faire euh, mes sourcils c'est une cata, je sais, mais écoutez, hein, tout le monde n'est pas n'est pas expert dans ça. Moi, je galère tout le temps avec mes sourcils, donc euh, voilà. Ensuite, je veux mettre euh, une une crème réparatrice contre la pollution, etc. Donc voilà, euh, de chez Yves Rocher. en fait tout le temps on me dit euh, je déteste montrer mes produits parce que euh, je sais pas parce que enfin j'estime que les gens euh, je sais pas genre euh, déjà qu'on n'est pas tous sur le même pays enfin dans le même pays et que ce bah, c'est que j'utilise et eh bien bah, ça peut ne pas convenir à, à certaines de vous c'est pour cela en fait je voilà donc chacun euh, trouvera bah, Produits tout seul, quoi. Bref, on va commencer. Je sais pas quel maquillage je veux faire, mais en tout cas, euh, j'ai hâte de, de commencer cette vidéo. Et je vais essayer de maquiller, faire un petit truc euh, tout en discutant. Et je vais aborder bah, des sujets que vous m'avez déjà proposé euh, sur Instagram. Bah, ceux qui me suivent pas sur Instagram, allez me suivre. Alors, tout d'abord, je vais commencer par déjà une première question, enfin, premier sujet, quoi. Euh, C'est euh, les points importants de la réussite. Alors euh, faut savoir que je, voilà je ne suis pas une coach de vie ou coach euh, etc mais en tout cas je donne, enfin euh, je dis ce que je pense et pour moi en tout cas le point le plus important de la réussite c'est tout d'abord euh, avoir un savoir, c'est vraiment quelque chose de primordial le fait d'avoir un savoir euh, c'est déjà un, un point de réussite. C'est vrai que après que tout le monde n'est pas fait pour les études etc mais Enfin, quelle que soit en fait enfin, la manière dont vous allez acquérir ce savoir, il faut vraiment qu enfin, que vous ayez un minimum de savoir. Je trouve que c'est primordial, enfin, tu peux pas vivre sans connaître des choses, etc., tu vois. Et pour moi, franchement, c'est quelque chose auquel j'y je... tiens absolument. Euh, ensuite, c'est euh... de vraiment avoir des objectifs. Franchement, tu peux pas vivre dans ce monde-là sans avoir des objectifs parce que, enfin, ça sert à rien de dormir, de se réveiller, manger, boire, sortir, etc. Alors que tu n'as pas d'objectif au final. Pour moi, en tout cas, ce sont les deux points le plus important de la réussite. Et si tu as ce deux-là, tu es une personne réussie et c'est ce que je sais de faire tout le temps. C'est au moins aller le plus loin possible dans mes études et aussi avoir plus d'ambition. Alors tout d'abord, je vais commencer par les yeux entre temps je vais passer à un autre sujet c'est euh, le mariage djiboutien avec la dot qui est énorme ah là là ça c'est vraiment un sujet qui est d'actualité en tout cas et pour ceux qui ne savent pas ben bah, je suis djiboutienne comme dans toute l'afrique euh, voilà la dot est énorme et le mariage est grandiose je n'ai rien contre ça franchement je n'ai absolument rien contre ça mais il faut savoir une chose tu peux pas te permettre d'avoir un mariage grandiose alors que tu n'as pas de sous. Enfin, on est d'accord que c'est logique. Tu peux pas avoir un mariage énorme, euh, un, un mariage euh, grandiose alors que voilà, enfin, tu n'as pas d'argent quoi. Ça c'est vraiment quelque chose. No way, no Tu n'as pas l'argent, mais tu veux un mariage grandiose. Ok, c'est pas grave, c'est vrai, c'est sans tes envies et tout. C'est le gars qui paye la dot, ça on est d'accord. Mais euh, si le gars n'a pas le moyen, si c'est ton gars, bah, tu sais d'office euh, dans quel niveau, enfin, concernant la situation financière, il s'est situe. Donc tu peux pas lui imposer, de dire non, tonton, tu dois payer un million. Euh, ok, d'accord, c'est bien de, de donner ton opinion, mais si lui, il n'est pas capable... Euh, voilà ça aussi c'est vraiment quelque chose que euh, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas lui imposer euh, de donner en fait une somme euh, qu'il ne peut pas donner. Il suffit juste d'être euh, honnête déjà et vraiment faire de comprendre la situation. Si ton gars il est friqué qu'il peut te payer un mariage euh, de tes rêves aucun souci franchement aucun souci mais alors là aucun souci mais s'il n'a pas beaucoup d'argent et que tu lui imposes de dire oui bah pour la dot tu vas payer 1 million d'euros, euh, 1 million francs giboutiens puis après tu vas faire un, euh, des fêtes, puis à côté bah le grand mariage, la lune de miel, euh, le voyage, etc, etc, là tu demandes beaucoup, là tu demandes beaucoup ma soeur. Franchement blague à part euh, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme parce que voilà de base vous êtes sortis ensemble en connaissant sa situation, savoir un truc. Même si le gars n'a pas d'argent, il fera tout pour toi. Tu es la femme de sa vie, il va te dire, ok chérie, tu veux un mariage grandiose de princesse, je vais te le faire. Je veux... Il va prendre des crédits, emprunter des sous par-ci, par-là, etc., etc., etc. Et toi, tu vas vivre ta meilleure vie pendant, on va dire, ce mois-là. Ton mois de mariage, la lune de mienne, nanana. Puis après, il se passe quoi Ton gars, il va devoir rembourser le crédit, etc. Et là, c'est qui qui va être dans la merde toi, ma chérie, c'est toi, c'est toi et rien que toi. Merde, c'est toi parce que, en fait, déjà vous allez faire votre mariage, vous allez bien vivre ce moment là, etc. Mais après, vous allez devoir payer le, le loyer, les courses, l'électricité, l'eau, en sachant qu'à Djibouti, Eh! Et... tout est cher, ça nous le savons tous, Donc, franchement. Du moment que tu sais que ton gars n'a pas le moyen de te payer un mariage grandiose, fais un petit mariage, tranquille, à ta façon. Bon, là, je vais continuer. Attendez, je ne sais pas quelle couleur mettre parce qu'il y a des belles couleurs ici. Et je ne sais pas du tout. Je ne sais absolument pas du tout. Bon, là, je vais utiliser cette palette de chez Primark, euh, Island Escape. Et je vais utiliser euh, cette couleur rose-rouge. Voilà, et donc euh, voilà, franchement, voilà. Attendez. Faites pas attention ici parce qu'il n'y a pas de pile. La hesse, comme on dit. Par contre, il y a beaucoup de chutes, mais énormes. On dirait les chutes de Niagara. Faites pas attention à ma blague. Euh, je veux passer à un autre sujet, qui est super intéressant aussi. Faut-il euh, se marier avec quelqu'un d'autre ou euh, qu Qu'est-ce qu que moi j'en pense euh, des gens qui se marient avec des gens bah, qui n'ont pas la même religion enfin, Moi, je suis de confession musulmane et Enfin, euh, je sais pas, je me verrais pas du tout avec quelqu'un de l'autre religion que moi. Moi, ça me fait flipper parce que, je sais pas, enfin vous avez pas la même religion, vous avez pas les mêmes fêtes religieuses, etc. Et je n'ai pas de soucis avec ça, je pense que voilà, chacun fait ce qu'il veut et tout. Bon, on en parle des chutes ou pas Mais bon. Ne pas, là je vais utiliser mes lingettes pour effacer tout ça. Et là, on va passer au temps. Bon, là, on va passer à un autre sujet avant de passer au temps. C'est euh, la relation parents et enfants. Waouh. C'est vraiment quand même un sujet assez. Voilà. Mais euh, personnellement, euh, j'ai une bonne relation avec mes parents. Voilà. Et c'est vrai que voilà, enfin, c'est pas toujours facile. Hein. Voilà. Après, il y a des gens ils vont en dire oui, mais voilà. Non, je comprends, je comprends. J'ai des amis qui ne s'entendent pas du tout avec leur, euh, leurs parents, etc. Je comprends tout à fait, mais bon, après tout, ça reste des parents, hein, les gars. Écoutez, les parents, c'est des parents. Donc, euh, même si que là, voilà, des fois, ils disent des. Des choses qui peuvent nous blesser ou nous interdire certaines choses, etc. Mais malgré tout, ça reste nos parents, donc... Euh on peut rien dire enfin voilà mais des fois peut-être aussi ils peuvent se tromper mais c'est très rare ça aussi franchement c'est hyper rare que les parents se trompent et tout mais voilà si jamais ils se trompent et tout bah c'est à toi de dialoguer etc de discuter avec eux de dire non mais écoutez voilà c'est comme ça etc sans pour autant s'énerver en force aux gens qui n'ont pas de parents parce que ça doit pas être facile la volonté des dieux on peut rien y faire mais euh, courage franchement alors, tout d'abord, euh, je vais commencer par un, un primer. Bon, on va passer à un autre sujet. Euh, C'est la relation frères et sœurs des fois on s'entend bien des fois on s'entend pas bien on se dispute on se chamaille mais au final ça reste nos frères et sœurs donc euh, voilà et franchement moi ce que j'aime bien entre la relation frères et sœurs c'est euh, voyez quand vous avez une petite sœur là et que vous la fatiguez à mort vous dites oui tu peux ramener ça tu peux ramener ci etc etc et que voilà enfin toi t'es là comme une reine mmh et alors que bah eux ils sont là ici elle elle est là ici franchement moi j'ai une petite sœur et tout mais voilà quoi tout le temps j'ai dit oui tu peux ramener ça pour moi tu peux tu peux tu peux et franchement je l'aime trop franchement maire amie je t'aime beaucoup et euh, voilà quoi tout le temps j'ai dit oui est-ce que tu peux me faire ceci est-ce que tu peux me faire cela maire amie tu me ramènes de l'eau et, etc et franchement c'est la meilleure des sensations et tout franchement vous vous rendez pas compte mais vraiment être la plus grande c'est magnifique franchement c'est magnifique et en gros voilà franchement la relation frères et sœurs il n'y a pas mieux qu'elle aussi et franchement euh, avoir des frères et sœurs et tout euh, ça, ça peut être cool comme être chiant parce que voilà quand vous êtes nombreux et tout enfin même pas nombreux en fait quand vous avez des frères et des sœurs et tout ben voilà quoi des fois franchement moi j'ai des... deux sœurs elles sont juste après moi et tout le en... temps elles volent mes affaires etc et ça ça m'énerve et c'est à ce moment là que j'ai dit mais pourquoi j'ai des frères et enfin, pourquoi des sœurs et tout alors que enfin, j'ai un petit frère mais ça va donc lui, euh, voilà quoi, avec ses jeux et tout donc euh, pff, il ne me calcule même pas mais avoir euh, des sœurs, c'est chiant parce que surtout fin, quand vous n'avez pas vraiment beaucoup d'écart euh, euh, d'âge entre vous entre vous et elle, ben, c'est chiant. Euh, là j'utilise un, un antiserve de chez EleGirls. Un stick de contour euh, comme euh, du rouge à lèvres, voilà. Et petite astuce, vous pouvez l'utiliser ben, si vous voulez avoir un rouge à lèvres brun marron foncé. Ben, ceci, voilà. Bon, là, on va appliquer pour voir ce que ça donne. Wow. Alors là on va passer au sujet, euh, l'excision, euh, c'est que j'en pense. Euh, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'excision, bah, c'est une ablation euh, partielle ou totale du clitoris et euh, en tout cas ça concerne uniquement les femmes et euh, enfin, dans la pratique bien sûr, qui date euh, voilà, des millénaires. Et voilà moi j'ai fait un travail sur ça l'année passée qui a été mon, mon travail de, de fin d'année et euh, bah, Selon mes recherches, bah, il s'avère que c'est une pratique euh, égyptienne donc, qui date de, de l'époque pharaonique euh, et c'était fait en fait euh, dans le but de, de priver la femme de ses plaisirs et, euh, et aussi bah, de montrer en fait, la, la supériorité de l'homme sur la femme et aussi pour renforcer en fait, le, euh, le système patriarcal ceux qui ne savent pas que, ce que ça veut dire patriarcal ou le système patriarcal, c'est euh, par exemple, euh, on va dire un pays ou une communauté qui est sous une domination euh, masculine. C'est à dire que c'est un homme qui règne et les femmes, euh, voilà, elles sont inférieures par rapport à l'homme et c'est plus l'homme qui dirige euh, la société, la communauté, euh, le groupe, etc. C'est ça qu'on appelle une société ou un système patriarcal, etc. Et donc, bah, comme en Égypte, nous savons tous, bah, c'était le pharaon, etc. Et que bah, la femme, elle était euh, inférieure par rapport à l'homme, ce qui faisait que bah, la femme, elle était soumise, etc. Du coup, elle n'avait pas le droit d'avoir du plaisir comme l'homme euh, pouvait l'avoir, etc. Du coup, en fait, c'était en, en gros, c'est vraiment accentué euh, le fait qu'il y a vraiment une supériorité. Au fil des années, bah, elle s'est perpétuée. Et elle est ancrée dans nos têtes et dans notre euh, vie quotidienne simplement donc dès que tu as une fille que tu as accouché une fille bah deux fils elle sera excisée parce que personnellement euh, écoutez euh, je trouve que c'est une pratique euh, dangereuse déjà pour nous les femmes et c'est voilà enfin c'est pas bien pour notre corps parce qu'on en souffre et tout que ce soit pendant les règles pendant euh, le rapport sexuel ou pendant l'accouchement on en souffre beaucoup et bon là je vais passer à un autre sujet euh, c'est euh le couple mixte euh, écoutez euh, c'est beau c'est beau c'est beau mais si vous voulez vraiment mon avis euh, moi je, je ne me vois pas avec un quelqu'un en fait qui n'est pas euh, des euh, de mon pays et de ma communauté oui parce qu'après il y en a certains ici là qui, qui vont me dire oui tu es raciste et tout. Non, je ne suis pas raciste, j'aime bien ma communauté et je préfère les, les hommes de ma communauté, c'est clair, voyez. Donc euh, non, non, non, je vois, je sais, je sais euh, ceux qui vont dire oui mais euh, ça se fait pas, machin et tout, euh, surtout les juboutiens là, on se connaît, nous on se connaît, on se connaît, si quelqu'un euh, voilà, dit oui, enfin je préfère, euh, ouais, vous traiter directement la personne de raciste et tout je suis pas raciste mais j'aime bien les gens de ma communauté, c'est moi personnellement je me verrais pas du tout avec quelqu'un d'autre que euh, celui de, de ma communauté tout Simplement, simplement j'aime bien le délire est le même, la nourriture est les même, l'ambiance est les même enfin euh, je sais pas, tu te fatigues pas à tout le temps dire oui mais écoute euh, voilà, enfin <rire> certes je suis pas contre le fait que voilà c'est une expérience, euh, tu découvres l'autre communauté patati patata mais je peux faire ça euh, sans, sans être en couple avec une autre personne. Enfin si jamais par exemple je vais apprendre euh, euh, la culture euh, exemple, hein, espagnole ou italienne etc je suis pas forcément obligée d'être en couple avec un italien ou avec un espagnol. Pour apprendre cette culture, vous voyez, je ne suis pas, je ne suis pas du tout obligée. Donc euh, franchement les gens là euh, qui se tracassent, qui se mettent la pression pour dire oui, moi, moi, un métis et tout. Certes, ça peut être ton choix, il n'y a aucun souci, mais juste pour dire oui, euh, oui, c'est pour apprendre leur culture et tout. mes frères, tu ne peux pas te, te forcer à vraiment sortir avec quelqu'un juste pour apprendre sa culture. Tu peux toujours apprendre, voyager, etc. ou te faire des, des amis, enfin, de... après chacun ses trucs. Mais moi, personnellement, je ne verrai pas du tout avec quelqu'un qui n'est pas de mon origine. Euh, ou euh, de mon pays je sais pas je sais qu'on voit pas du tout mes cils mais vous inquiétez pas heureusement que le mascara existe euh, voilà donc là on va passer aux relations toxiques et euh, les amitiés toxiques d'abord je vais commencer par les amitiés toxiques parce que je n'ai pas spécialement vécu une relation euh, toxique mais une amitié toxique ça c'est ça je l'ai vécu l'ai vécu et voilà enfin je peux pas appeler ça toxique mais plus euh, une amitié d'hypocrisie en fait tout simplement euh, alors je vous explique il y a à peu près euh, deux ans trois ans comme ça euh, j'avais en fait euh, j'étais j'étais euh, j'étais amie avec euh, des gens je vais appeler ça comme ça et j'étais amie avec des gens et tout et puis euh, un jour je sais pas ce qui s'est passé en fait voilà je traînais avec quelqu'un avec avec une fille je travaille enfin je traînais avec une fille que j'aimais énormément mais vraiment beaucoup mais vraiment beaucoup beaucoup beaucoup et franchement c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'était euh, mon amie fidèle euh, avec qui je me confiais, etc. En fait on était en bande de groupe, donc on était en groupe euh, et euh, voilà, enfin je me confiais énormément parce qu'en fait on, est, on était, enfin le deux seules filles et on avait une, euh, deux amis garçons. Du coup ce qui faisait qu'on était quatre et donc euh, voilà je me confiais énormément à elle et tout, etc. Non Starfool là, on était trois filles et deux garçons du coup on était cinq et bon l'autre je la calculé pas trop parce que voilà enfin j'aimais pas son délire parce qu'on ce qu'on n'avait pas le même délire et tout mais on était dans le même groupe et tout et du coup voilà on s'entendait bien vous voyez et bah, la fille avec qui je m'entendais bien et tout bah je me confiais tout etc enfin je lui confiais tout et elle aussi elle se confiait à moi etc donc quand elle avait voilà, des trucs etc du coup elle se confiait à moi etc puis un jour je sais pas après il y a eu des faire des malentendus etc puis on s'entendait plus on s'entendait plus parce que voilà moi j'avais parce qu'en fait elle a changé de classe etc du coup ce qui fait que voilà nanana et du coup en fait on s'était un petit peu éloigné mais moi je suis restée en contact avec euh, deux garçons qui étaient enfin voilà ben, moi je suis restée plus en contact avec eux du coup elle était on va dire un petit peu jalouse etc mais je sais pas trop en fait ce, ce que ce qu'elle avait et tout mais du coup elle me disait oui tout le temps étais enfin t'es tout le temps avec eux etc etc, etc. j'ai dit écoute voilà on, on est proche et tout mais voilà enfin moi aussi je suis là pour toi tu vois enfin si jamais tu as besoin de quoi que ce soit je suis là pour toi ben juste il faut font... pas parce qu'en fait elle avait commencé à traîner avec des filles que moi je n'aimais pas du tout spécialement et avec, avec des filles en fait enfin au... auparavant ben, qui, qui avait parlé sur moi etc et tout du coup voilà donc euh, voilà moi je les aimais pas du tout elle commencé à traîner et avec... j'ai dit écoute fin, si, fin, si tu commences à traîner avec ces filles là bah ben, écoute moi je, moi je préfère prendre mes distances et tout parce que c'est pas possible que moi aussi enfin je traîne avec des filles que, que j'aime pas vous voyez enfin je suis pas hypocrite donc je voulais pas du coup bah ben, de temps en temps on se voyait etc mais c'était vraiment très rare par rapport à, au début de notre euh, amitié Petit à petit on s'est éloigné, on s'est éloigné Et moi je me suis plus attachée bah, aux, aux deux garçons bah, qui sont toujours mes meilleurs amis euh, au jour, euh, aujourd'hui. Et puis un jour, je sais pas, il y a eu des disputes, etc. Puis tout d'un coup, bah, on s'est disputé, etc. Bah, ça c'est normal, il n'y a pas de souci, on s'est disputé, puis on ne se parlait plus. Puis tout d'un coup, bah, j'apprends quoi Qu'elle a divulgué tous mes secrets, qu'elle a parlé sur moi, qu'elle m'a traité de fois d'hypocrite, nanana, tout ça, tout ça. Ok, euh... C'est à ce moment là en fait que je suis, bah déjà de base, franchement les gens qui me connaissent vraiment vraiment vraiment, en tout cas enfin ma meilleure amie, bref etc, en tout cas les gens qui, qui me connaissent vraiment bien savent très bien que moi euh, je suis quelqu'un, enfin je traîne pas beaucoup beau, avec beaucoup de personnes déjà, franchement je suis très limitée euh, niveau amitié etc, je suis pas beaucoup d'amis, je suis pas beaucoup d'amis filles, je suis pas beaucoup d'amis garçons etc, etc. Mais euh, franchement je sais pas, cette fille là elle m'inspirait confiance, en plus voilà j'étais nouvelle ici euh, en Belgique et tout, bah, j'avais besoin de me faire des amis etc, et voilà, elle est, elle est vite devenue amie avec moi, puis elle s'est vite euh, confiée à moi etc, et moi aussi je me suis dit écoute, si elle aussi elle, elle se confie à moi, enfin moi aussi d'office etc, puis voilà. Et après, franchement, j'ai beaucoup regretté par après, je me suis dit, mais merde quoi, je, je, je me suis complètement plantée parce que je pensais que c'était vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de, de, de mature surtout, parce que franchement, le fait, franchement moi, en tant qu'Amina, si jamais je me dispute avec toi et que franchement, on se dispute à gogo, -go, genre, oui, pff, ma, ma palette, et qu'on se dispute vraiment à mort et que franchement, on s'insulte de tout le nom, que vraiment, plus jamais on se parle plus, jamais, mais vraiment jamais, je ne parlerai de tes secrets, jamais je ne dirai quoi que ce soit sur tout ce que tu m'as dit en fait. Franchement, ça reste entre moi et franchement tout ce que tu m'as dit reste là où tu m'as dit en fait. Mais là franchement, je n'ai pas compris et voilà, depuis euh, les filles c'est pas trop mon truc et je, m voilà, je fais plus. Et là, euh, ouais, depuis on n'est plus en contact et ça c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi Enfin, si vous vous n'êtes plus en contact avec votre ami et que vous n'aimez plus traîner avec celle-là ou que vous êtes fâché tout simplement vous la calculez pas vous ne parlez pas de ses secrets parce que voilà enfin c'est oh, c'est un comportement immature selon moi voyez à peu près euh, deux ans trois ans comme ça euh, j'avais en fait j'étais j'étais euh, j'étais amie avec euh, des gens je vais appeler ça comme ça et j'étais amie avec des gens et tout. Et puis. Euh, puis un jour. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, voilà. Je traînais avec quelqu'un. Avec, avec une fille. Je, je traînais avec une fille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 parce qu'on n'avait pas le même délire et tout mais on était dans le même groupe et tout du coup voilà on s'entendait bien vous voyez en fait on s'était un petit peu éloigné mais moi je suis restée en contact avec euh, deux garçons qui étaient enfin voilà ben moi je suis restée plus en contact qu'avec eux du coup elle était on va dire un petit peu jalouse mais du coup elle me disait était tout le temps avec eux etc et si jamais t'as besoin de quoi que ce soit je suis là pour toi en fait elle avait commencé à traîner avec des filles que moi je n'aimais pas du tout ben écoute moi je, moi je préfère prendre mes distances et je suis pas hypocrite donc je voulais pas du coup ben de temps en temps on se voyait etc mais c'était vraiment enfin très rare par rapport à, au début de notre euh, amitié petit à petit on s'est éloigné on s'est éloigné et moi je me suis plus attachée ben au aux deux garçons qui sont toujours mes meilleurs amis aujourd'hui. Et puis un jour, on s'est disputés, etc. Ça, c'est ça, c'est normal, il n'y a pas de souci, on s'est disputés, puis on se parlait plus. Puis tout d'un coup, j'apprends quoi Qu'elle a divulgué tous mes secrets, qu'elle a parlé sur moi, qu'elle m'a traité de faux, d'hypocrite, nanana, tout ça. Ok. Je sais pas, cette fille-là, elle m'inspirait confiance. En plus, j'étais nouvelle ici en Belgique et tout, j'avais besoin de me faire des amis, etc. Et voilà, elle est vite devenue amie avec moi. Et Après, franchement, enfin, j'ai beaucoup regretté par après. Je me suis dit, mais merde quoi. Enfin, je... Bon, là, je vais passer à mon rouge à lèvres. Euh, en fait, il y a mes soeurs qui m'avaient offert ça hein, de rouge à lèvres. Et après, là-dedans, il y a que de rouge à lèvres à nude. Et il y a des belles couleurs, j'aime trop. Je pense que je vais prendre. Euh... Attendez, je vais prendre cette couleur-là. elle m'a l'air belle. J'aime trop. Voilà. Je vais essayer de le mettre. que c'est moche comme ça mais vous inquiétez pas on va ranger je pense que le rouge à lèvres aussi il est un petit peu il est un petit peu euh... blanc mais je vais mettre une autre couleur comme ça là ça va je trouve mais attendez attendez attendez oui parce qu'en fait ils sont super crémeux et ils sont pas mat du tout donc, bon euh... bah c'est fini j'espère que cette vidéo vous a plu et si jamais elle vous a plu bah, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et à mettre des j'aime aussi et euh, faites le moi savoir si vous avez apprécié que ce soit euh, sur instagram sur snapchat ou même dans le commentaire même euh, j'attends euh, un bon retour de votre part et bah, si jamais ce genre de vidéos vous plaît ben bah, je vais en faire plusieurs